oh, you. Se craint, il nous apportera la paix Qui répondra au comment, au pourquoi Alors il faut chaque matin ouvrir son cœur Et faire de chaque jour un feu de joie Le pouvons le faire un pour nous. Nous pouvons nous un pour de pour nous, on écoute nous, pour nous, nous, nous, nous, nous, parce nous, c'est nous, ça nous, nous, nous, nous, nous, au revoir à nous, nous, nous, à nous, nous, nous, à nous, en nous, nous, nous, ça qu'on nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, là nous, mais nous, nous, nous, nous nous sommes tous les nous pas mots aujourd'hui nous ne pas dans parce que ça va est nous c'est à travers ça nous a l'habitude à faire des sur scène c'est à travers la qui s'est chanter, qui s'est danser c'est à travers lui-même avec compagnie, faire dans un moi-même je suis artiste je général montrer là qu'elle commencer par le temps même, montrer le président de la république là son ancien Moïse qui a assassiné notre qu'on est là j'en ai songé les gens n'ont que je songé gros projet marion qui fait qu'on continue que qu'il qui était un gros travail autour de l'eau dans ce 21e siècle nous était monter vers le ministère de la jeunesse nous était dans ce de pour nous était chercher et bien di di, di, je dis, à a des nous chercher de l'eau à tous En plus, a des gens qui sont Dans vos laissez passer, nous dit, Au contraire, on a des gens qui sont moins saints, qui sont chercher. sains, qui qui sont plus sains, qui sont plus sains, qui sont plus sains, qui sont un sains, qui sont うん。さあ、どんどん行こう。赤がどんどん。うん。どんどん。<笑><笑><笑> Nous voulons savoir quelle est la mission d'un homme. Regardez le mal qu'on lui fait. Quand on fait d'un homme un esclave, c'est parce qu'il a la mission de roi. Toute qualité de division a fait pour fermer bouche tout le pour faire tout le monde paix, pour caponner tout le monde. Mais tant que tout cette ouverture, tu campé dans Dieu devant blanc français pour faire connaître, que comprendre, que rêve-lui pour pays d'Haïti pas pourri parce que racine n'a profond. N'a-t-il pas déclaré sur le héros En me renversant, on a abattu à Saint-Domingue que le trône de l'arbre de la liberté, que le trône de l'arbre de la liberté est d des noirs. Il repoussera par ses racines, parce qu'elles sont profondes et nombreuses. On se rappelle de Jean-Jacques Dessalines qui t'a Et les pauvres noirs dont les pères sont en Afrique n'auront-ils donc rien Henri Christophe qui t'a fait général, le clair comprend que c'est sous cadavre pour le passer, pour le remettre le cap haïtien. Et François Capois dit la mort Qui a déclaré ouvertement au général Rochambeau Les boulets ne sont que de la poussière. Docteur François Duvalier lui a déclaré en 1963 Si un soldat étranger foule le sol sacré de la patrie haïtienne, je ferai le geste de l'empereur. Le président Jovenel Moïse a observé, a clairement dit, « C'est peuple-là qui le pouvoir. Si on moune les boss moins, que le métel n'a mis temps peuple-là, que le chita n'a mis peuple-là. » Son rêve, c'était d'être pour le progrès et au côté du peuple, pour combattre l'injustice, la discrimination, l'exploitation, le plaisir souci. Car nous dit Nelson Mandela dans son livre « Conversation avec moi-même » à la page 200, l'équité sociale, c'est la seule voie vers le bonheur humain qui déclare une guerre totale à toutes les formes de cruauté, qui se dresse contre un ordre social, qui maintient les privilèges économiques d'une minorité et qui condamne les masses populaires à la pauvreté, à la maladie, à l'analphabétisme. Et au malheur du société stratifiée. Le rêve du président que nous devons maintenir et qui mortalisera est celui d'une Haïti prospère, une et indivisible, où le paysan, grand producteur national, ne sera plus qu'été de en dehors. Nos compatriotes vivant à l'étranger ne seront plus des diasporas. Nos frères qui coupissent dans les ghettos des bidonvilles ne seront plus marginalisés, comme dit François la vallée ou rendre la bête. Parce que nous sommes tous des enfants de Dieu qui méritent d'être traités avec amour, respect et dignité. Et comme le dit encore Nelson Mandela, il est temps que l'élite comprenne que les masses aussi pauvres, aussi odnys, ignorantes qu'elles soient, constituent l'investissement le plus important du pays. Le président Jovenel Moïse savait que celui qui veut du miel doit avoir le courage d'affronter les abeilles. Alester de Lumumba que sans la lutte, on n'aura rien. Ou comme l'a souligné Maître Moukanga de la République Démocratique du Congo, la route est, est, est rude et dure. Et que c'est quand la route est rude que les durs se, montrent, se mettent en route. Comme l'a souligné Nelson Mandela en cours de conversation avec moi-même à la page 193, que le monde ne sera pas construit par ceux qui restent à l'écart, les bois croisés, mais par ceux qui sont dans la l'arène, les vêtements réduits en haillons par la tempête et le corps mutilé par les événements. Il est, encore Einstein émis une idée, reprise par le président Obama à la page 11 de son discours, prononcé le jeudi soir 28 août 2018 à Denver, au terme de la convention du Parti démocrate, il faut exclure les idées usées et les politiques du passé. En mémoire de Sainte-Thérèse, on répète souvent que ce n'est pas la longueur d'une vie qui compte, mais la qualité de la vie. Et un auteur disait, « Mon ambition, c'est mourir et rester immortel. » Et Jésus-Christ, notre Sauveur, tout en rachetant qu'on l'attendait à Jérusalem pour le minimiser, n'a pas eu peur de quitter Nazareth pour se rendre à Jérusalem, tout en sachant l'épée de Damoclès qu'il attendait quand il était prêt à se livrer pour le pardon de nos péchés, pour nous réconcilier avec le Père, pour nous sauver et nous libérer des forces du mal. Le pape François, nous dit « Il arrive que les hommes naissent tous comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des photocopies. » Le président Jomel partageait cette phrase de maître Jacques Nkengar de la République démocratique du Congo « Tout ce que je vous demande, c'est de ne pas empêcher au petit peuple de se tenir debout. » Après le passage du président à la magistrature suprême de l'État, suite à ses convictions et à sa détermination de dépouiller le pays des éléments négatifs, son rêve de créer un pays plus juste, plus fraternel où chacun pourrait se soucier du sang de l'autre, Haïti pas périt car il est écrit par le pape François dans son livre Il vit le Christ à la comme 57 Ce que l'arbre a de fleuri ne vit que de ce qu'il a dans son venu. Haïti redeviendra prospère, la paix nous Antilles, grâce au sacrifice accepté et enduré. Par des patriotes tels que Toussaint, Dessaline, Henri Christophe, François Capois de la Mort, du Marseille estimé, Docteur François Duvalier et de notre héros. Son Excellence le Président Jovenel Moïse.